Je m'appelle Viviane Clavier. Je suis l'épouse de Jean-Luc Clavier. Nous sommes en retraite tous les deux. Moi depuis trois ans, lui depuis deux ans. Je 2 ans. soignante dans une maison de retraite sur Bois en Vendée pendant 35 ans. C'est un métier que j'aimais beaucoup. Donc, donc moi c'est Jean-Luc Clavier. Donc ici on est sur une exploitation à bourneuf en au aux limites Vendée au sud de Nantes donc euh, pas très loin de la mer, à 5 km de la mer. Vous êtes euh, dans la baie de Bourneuf, qui s'appelait avant la baie de Bretagne. Les marais salants ont tenu une très grande importance euh, dans notre région. Bourneuf a été le plus grand port de sel de la côte atlantique, de 1300 à 1600. Euh, C'est toujours une, une région riche en, en culture de coquillages et pour la, dans la pêche euh, des poissons, de divers poissons. sur lesquelles euh, j'ai travaillé euh, une grande partie de, de ma vie. était à mes grands arrière-grands-parents et de génération en génération, euh, on a continué ce genre d'exploitation de, que c'était à l'origine, c'est à, à savoir des vaches laitières et, et élevage de, de enfin des bœufs, donc toujours avec euh, plus ou moins extensif, euh, bah, bosse d'herbe et de cérales produites sur l'exploitation. Et quand euh, je me suis installé en 1982, euh, on était à ce moment-là dans, dans un modèle intensif, euh, c'est-à-dire qu'on produisait beaucoup à base d'intrants, d'engrais, de pesticides. Euh, et bon, petit à petit, on, on a su se remettre en cause un peu et repartir sur un modèle justement plus extensif comme mes parents avaient. Puis deux ans, j'ai arrêté d'exploiter et l'exploitation continue. Comme nous étions en Gaïk à deux associés, ma part a été rachetée par la femme de mon associé. Donc en 2005, nous avons construit un gîte à côté de la maison, donc proche de la ferme, donc actuellement qui, qui permet d'accueillir beaucoup de vacanciers pour faire chez nous, donc ils ont la chance d'allier la campagne et la mer. Toujours dans l'optique de l'accueil, eh bien, euh, nous avons voulu euh, construire euh, des bâtiments qui représentent notre territoire, à savoir ici une salorge. Là où vous êtes devant une salorge, donc c'était un hangar qui sert pour le stockage du sel. Donc on peut accueillir quatre personnes dans cette salorge. Et dans la continuité, nous allons aussi construire une pêcherie. Donc alors ici, nous sommes euh, donc sur une pêcherie. Alors une pêcherie, euh, ce n'est pas un bâtiment de pêcheurs professionnels. C'est une petite cabane pour le loisir. Donc là, on y pêche différents poissons, on a le plaisir de, de, de les faire cuire sur place et de les déguster avec un petit verre de Sauvignon ou de chardonnay. Dans le cadre du circuit vélo des paysans, euh, chez nous, vous restez deux jours. Alors, c'est prévu. Euh... Donc une, une visite à la pêcherie, une, une partie de pêche, des visites de, de zones ostricoles et de parcs ostricoles, puis la visite de marais salant, euh, un super beau marais salant qu'on a la chance d'avoir ici.